de ce match. Alors, Darren, dites-moi, qui sera l'homme clé du match, selon vous Disons Claudio Marchisio. C'est un peu le pilier de cette équipe. On ne sait jamais à quel poste il joue. Tellement il court de partout. Mais quelle efficacité Et c'est vrai que son équipe compte énormément sur lui. Le gardien, loin devant. Bien joué, ça dans le dos de la défense Attention la frappe Oh le gardien est là La classe Oh qu'il est important cet arrêt Et la tête oh, Elle était belle cette tête mais ça ne suffit pas Bon c'était pas mal quand même Il était pratiquement encerclé de défenseurs Le soutien derrière lui. Au oh, but But pour la Juventus. Le gardien a sans doute été masqué par sa défense et après il n'a plus le temps de réagir. Eh bien on n'aura pas attendu longtemps pour assister à l'ouverture du score. Il écarte, il joue sur l'aile. Bale. qui est bien placé. Chance et l'arrêt magnifique, c'est un super arrêt. Fine save, Bolucci, Pilatia, Daniel Alves. Il centre directement. La faute est sifflé. vers le gardien un long ballon vers l'avant il tente de la jouer dans l'espace le bon tacle oh quelle frappe Ce sera un carton jaune. Oh la grosse occasion Oh le tacle superbe Modric. Il choisit la profondeur. Croado à Samoa, qui a déjà démontré son talent de buteur dans cette rencontre. mais le danger est écarté. Il voit sa passe interceptée. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne. C'est aussi simple que ça. Il est servi. Qui est le premier sur ce ballon Face la frappe. La parade, superbe. Et il trompe le gardien. Allez Le gardien qui passe complètement au travers. Ça fait but. Il avait bien suivi en misant justement sur une erreur du gardien. Le tir a été difficile à capter. Bien joué. Sur un score de parité Les occasions sont rares dans ces matchs Mais il a réussi à profiter de celle-là Pour trouver la faille dans la défense Il prend sa chance Oui, pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage Kovacic qui est récompensé de son pressing C'est joué long Et c'était bien dans l'idée Mais la passe n'était pas assez précise le ballon a franchi la ligne C'est joué long, attention La passe était parfaite, c'est du gâchis C'est le ballon en profondeur qui fait la différence Un superbe toucher de balle Il a failli marquer un nouveau but L'équipe entière tourne autour de lui C'est clair, à la limite l'équipe joue pour lui défense qui s'offre un répit. le tour de la défense Oh Benzema Benzema qui choisit le côté gauche. Ils obtiennent un coup franc. L Ouverture lumineuse. Stouraro. Ça c'est un bon ballon dans la surface. Dibala quelle puissance dans la frappe Oh, un but vraiment incroyable Et il passe devant Quelle puissance dans la frappe, c'est rare de voir ça Alors là, c'est tout simplement beau, dans l'intention et dans la réalisation. Les voilà avec un petit but d'avance. S'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Kedira. Stouraro qui joue long. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est bien joué. Mais il va être sanctionné. Il suit son accélération. Il est côté droit. Il y a un truc à faire. Il file côté droit. Il progresse encore. Bale, le centre. Il faut s'appliquer sur ses centres. Une très longue passe. Il saute le milieu de terrain directement vers ses attaquants. Pep. Il passe sur l'aile droite. Bale. pour trouver la faille dans la défense. C'est joué long, attention. Pep. Il essaye un long ballon. Bale. Va-t-il en profiter Benzema qui s'entre. Ronaldo qui récupère ce ballon et ce ballon sur l'aile joli passe Lobé dans l'espace un ballon dégagé très loin il peut conclure et c'est sur ce dernier frisson que se termine la première période L'arbitre siffle le coup d'envoi de la seconde période. Bon, je vais faire un peu mon capitaine obvious. Mais il reste encore toute une mi-temps. Il n'y a pas de quoi s'affoler non plus. L'interception, bien jouée. Bing Ça passe au-dessus Un super tir, mais il n'a pas de chance. Il était tout près de marquer. Ils ont vite égalisé. C'est rare de voir une telle puissance. C'est spectaculaire aussi. Le gardien l'a bien vu venir, mais il ne pouvait rien faire pour l'empêcher. Et... Quel match En tout cas, il ne lâche rien. Eh bien, on savait que ce match serait serré et ça se confirme. Ballon intéressant, Daniel Carvaral. Tony Cross, Quadou à Samoa. Il joue dans l'espace. Ce contre peut très bien aller au bout. Kedira. Ce ballon bien dosé. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça expliquez nous -il? Ils restent à distance. Ça leur permet de mieux lire le jeu. Plutôt que de se précipiter sur la balle. Ah ok. Ah. Benzema en retrait. S'il le trouve. Oh, voici Dybala. Oh, Ikoïd. Il continue de progresser. C'est bien donné. Centre. Ça échappe à tout le monde. Kovacic. qui est marqué de très très près ils ne veulent pas commettre la même erreur à mon avis ils vont le garder à l'œil jusqu'à la fin du match oh c'est un arrêt important ça incroyable comment il est allé la chercher ça semblait se diriger tout droit au fond bien joué ils vont pouvoir repartir il est lancé vers le poteau de corner allez de la tête Ouf, ce ballon qui sort. Ah, il va s'en vouloir. Il y avait un bon coup à jouer. Ça joue à gauche. Oh, Iquahine. Oh, voici Dybala Sergio Ramos. Cristiano Ronaldo. C'est bien parti Magnifique parade de Buffon Bien repoussé par le gardien Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi la Juventus qui fait désonner ses attaquants axiaux. Oui, mais c'est un peu bizarre quand même. Ah bon Pourquoi Comment ça Le problème, c'est que c'est l'attaquant central qui doit être dangereux dans la surface. Il faudrait peut-être mieux laisser les ailes aux ailiers. Sinon, qui va reprendre ses centres Moi, je trouve que c'est l'un de ces attaquants qui font vraiment peur aux défenses adverses. C'est un épouvantail en crampon. Kovacic Ce sera un coup franc, bien sûr. Sergio Ramos qui a déjà été exclu pour rappel. La frappe Oh, quel bel arrêt Quelle classe C'était un arrêt extraordinaire Une belle échappée, dommage pour la conclusion. Il part en solo. Allez, un dernier mouvement, une dernière accélération pour forcer la décision. Il choisit là-bas sur l'aile. Allez, ça peut faire mal. Oh, but But pour le Real Madrid Et ils sont à nouveau devant. Un coup de tête magnifique. Qu'est-ce que c'est bien joué, ça Comme quoi, pas besoin d'être un grand attaquant pour marquer de la tête. Les voici avec un but d'avance. Il ne baisse jamais les bras, ça force l'admiration forcément. Ils étaient menés, les voilà maintenant devant. Il glisse le ballon en profondeur. Cristiano Ronaldo le ballon s'en touche, ça s'active sur le bord du terrain, on devrait assister à un changement. Et c'est par surprenant, il avait l'air de tirer la langue, un peu de sang frais, ça va leur faire du bien. Il a du champ sur le côté, il vise le second poteau. Ah non, c'est trop profond ça. Celle-ci était trop longue. Un long ballon. Faute. Ça pourrait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. Marquisio, la frappe de Marquisio, le but incroyable. Maltraiter le ballon Quel but extraordinaire Quelle force de caractère Et à mon avis, ils ne vont pas en rester là. Le gardien ne pouvait rien faire là-dessus, il n'a rien à se reprocher. Quand il voit le ballon, il est déjà trop tard Revoilà les deux équipes à égalité. Ah ça c'est un grand classique, ils sont encore en train de fêter le but et hop, ils se font remonter. le duel modric c'est joué long attention bon jaillissement il fallait intervenir modric il décide d'allonger le jeu On est dans le temps additionnel. Alexandro qui centre. On a désormais dépassé le temps additionnel annoncé. Tony Cross. Oh Benzema Une occasion La passe interceptée. Ils s'en sortent. Voilà le coup de sifflet final, c'est fini. Au match nul, d'accord, mais on a vraiment envie de dire merci à ces deux équipes. C'était un véritable festival de jeu.